Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 330 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Duke Nukem 64 euh, donc sur Nintendo 64 comme vous voyez le logo en bas à droite de votre écran euh, donc j'ai euh, réussi à configurer à peu près euh, ma, con ma manette euh, de Xbox pour jouer sur euh, émulateur de Nintendo 64 d'ailleurs je baisse un poil le son euh, et donc je suis sur euh, Project 64 euh, l'émulateur et je crois que j'ai encore baissé le son, parce que c'est vraiment très très très fort. Et donc euh, on est parti, nouvelle partie, un joueur, euh, choisir les difficultés, c'est du gâteau. Dieu que je suis bon, prends ça, c'est parti, euh, c'est du gâteau. On va prendre c'est du gâteau, parce que c'est bon gâteau. Et que je suis une grosse bite. La dernière fois que nous avons tué, vu Duke Nukem, cet homme qui représente notre dernier espoir, avait un blabla. Une fois pro... proton écarté, que fut accueilli chez lui en héros et fut immédiatement. Je connais pas du tout le jeu. C'est un vieux jeu mais euh, j'ai en souvent entendu parler, j'ai jamais joué. Je sais que c'est un jeu de FPS, vue à la première personne, de tir. Oh l'animation de ouf. Oh la qualité de, de ouf. Un truc de barge. Est-ce que je peux passer tout ça Oh... Oh... Voilà. Eh ben ouais, ok. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça Il y a un truc caché là derrière. C'était euh, quelque chose. J'ai un peu du mal à, à contrôler ce que je vois, mais c'est pas grave. Allez, tant pis. Oh putain. Oh, il a un, là. Oh, par contre, il a pas de viseur, il a pas de viseur, il a pas de viseur. Donc, en fait, vous tirez en face de vous. Je crois que je vais utiliser ma souris. On va dire que ça c'est mon écran. Voilà. Ah je suis très On va dire que ça c'est mon viseur. Technique de ouf. Et je pense qu'on devait, devait, devait faire ça sur Nintendo 64 mettre un, un post-it sur l'écran. Pour dire genre voilà ça c'est le... Par contre c'est calme hein, et pas de... Pas de musique. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou pas. Par contre, je sais pas du, coup, du tout où aller. où oh, il y a de la vie. De la life, mais je suis déjà fou, lui. Parce que de toute façon, je suis en mode c'est du gâteau. Est-ce que je peux aller quelque part, s'il vous plaît oh, Oui. Une ruelle. Ok, est-ce que je peux prendre la porte Ou je peux faire des actions sur les choses Je savais pas ça. Oh putain Foireux de merde. Putain mais je veux pas te tirer dessus, t'es dans les herbes cul. ils volent Bon, je vous fais fi de la qualité, de la qualité du monstre. Je crois que je peux sauter aussi. Alors, ah non, je peux choisir l'arme. Il me semble que je pouvais sauter, voilà. Ça, c'était des bugs graphiques que je voyais. Oh putain Oh le salaud Oh le salaud Tire, tire, tire, tire Je me suis trompé de touche. Qu'est-ce que tu veux que je tire sur ça là-haut Il me tire dessus alors qu'ils sont. Merde. Alors que c'est des bugs gra... Il y a des bugs graphiques de partout. Oh putain. Qu'est-ce toi Il est là ou il est pas là Il est là Et en fait il est pas là. En fait il est là sans être là J'ai tendance à appuyer sur une touche qu'il faut pas que j'appuie dessus Il est tout bugué le jeu Tout piné Je peux pas faire... ouais ok On va aller dans les endroits où je suis pas censé aller que c'est que ça Chargeur de pistolet. Putain, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. Oh, il y a, y a un truc là. Ok, je suis dehors. Enfin, je suis dehors. J'ai vu le dehors. Donc lui, il est toujours buggé. Il pas de souci. Ça, c'est un ascenseur. M'emmène, je sais pas où, dans une, un truc d'arcade. Oh putain, putain, putain. Et ouais, ok, donc ça les a pas fait claquer que. Mmh, pas le temps de jouer de la mandoline, pas, pas de de mandoline c'est ça qu'il a dit Ou alors c'est moi qui ai eu une hallucination carte d'accès rouge demandée C'est moi qui ai des ou... Ou il m'a vraiment demandé ça Ok il me faut une carte d'accès rouge Bon bah on redescend Est-ce que mes ennemis ont débugué un peu Non Je crois bien qu'il a bien bien bugué quand même Sinon, c'est tranquille. Là, il y a un ennemi là-dedans. Là, il y en a un. Je t'avais pas du tout vu à travers le mur, hein, évidemment. Ouh, là, on a pris une grosse arme. Ok, mon ordi réfléchit. J'espère qu'il va pas m'afficher un vieux truc en plein milieu. Il me faut une carte d'accès rouge. Ouh, là, oui, il y a un bouton. C'est vrai que... Il me semblait avoir déjà vu une vidéo sur ce fucking jeu. Genre.. Si je vais là.. On était. On, tout à l'heure on avait trouvé une salle de cinéma. Oh putain, ça permet de monter là où il y avait plein d'ennemis, je vais galérer là-haut. Je pense que ça va. Il va falloir que je mitraille, il va falloir que je mitraille. D'accès rouge, il y en a encore autre. J'ai pas d'ennemis là, on est d'accord. Ok, tranquille le cinéma, tranquille. Vitamine, je gagne une vitamine. Je vois absolument pas ce que je fais, mais je le fais. Donc là, j'ai ma carte d'accès. On va retourner voir euh, là où il me fallait une carte d'accès. Hop, c'est déloqué, c'est déloqué, c'est déloqué. où oui, il y a un ennemi là aussi. Qui en veut encore Qui en veut Je sais pas. Okay, il y avait un couloir là Out of order et si je fais exploser ça ça fait exploser l'entrée est-ce que je peux sortir par là Est-ce que je... Non, là je viens de mourir. Enfin, je viens de sauter, je sais pas où. Donc là, il y a un ennemi là-haut. Là, il y a une armure. On voit tous les, tous les gens que j'ai tués. Chargeur de pistolet. Comment je fais pour passer derrière là Parce que ça m'a chargé, on est d'accord. Mais il y en a un là derrière. Oh putain il sort d'où lui Tu sors d'où toi Je vois des ennemis qui sortent de n'importe où. Tranquille l'ennemi quoi. Tranquille. Ah il était dehors. C'est des mecs qui venaient de dehors quoi en fait. Et ben voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour ce, ce jeu. Ça fait un petit moment qu'on joue mais... Mais du coup je suis toujours pas... Convaincu. Euh, non je pense que j'ai oublié des trucs mais je sais pas encore quoi. Après le but c'était juste pour y rejouer. Moi j'ai découvert un peu ce que c'était galère un petit peu au niveau des contrôles, ça change ça, les ça, ça ordi, hein. Les ennemis... Casse pas des briques, mais j'aimerais bien, putain, j'aurais bien aimé pouvoir accéder à lui l'ennemi, là. Mais je sais pas par où il faut que j'aille. Ah oh, putain, je veux pas mourir là-dedans, quand même. Je peux pas ressortir de ce trou. Sortir de ce trou là, c'est sérieux? Bon, voilà, c'est une raison de plus pour arrêter ce jeu. <rire> voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait du jeu rétro, waouh! Wow. Cette claque, cette claque de s'apercevoir hein. que le rétro, bah c'est du rétro quoi. Mais bon, c'est éclaté à l'époque sur 64. Je préférais franchement, euh, quand je jouais au début du jeu, je préfère franchement des jeux de plateforme parce que on a de faire de la 3D, des, des vues comme ça sur des jeux, et je trouve que bon, voilà, c'est laborieux quoi pour faire le moindre truc. Alors que c'est vrai que les jeux de plateforme, même pour l'époque on faisait déjà des trucs sympas, même pour Mario Kart c'était sympa quoi. Que là... Pff, franchement pour un jeu... Pour un jeu FPS La <rire> Il vient de me dire ça, vous avez entendu Qu'est-ce que t'attends la Senglingla Ouais... Euh, c'est les développeurs de l'époque aussi surtout. <rire> Avec des expressions de l'époque. Voilà. On entendrait plus ça, je suis pas sûr qu'on puisse entendre ça dans un jeu vidéo récent. Enfin bref, 10. donc j'imagine que voilà, comme je vous dis, si vous dites-moi ce que vous avez pensé dans vos... en commentaire. si vous voulez d'autres vidéos, ben, abonnez-vous, il y en aura d'autres, euh, du rétro comme du pas rétro, du... du FPS comme du jeu de course, comme du n'importe quoi, comme d'autres jeux, surtout de console d'ailleurs, j'ai réussi à faire de la Wii il y a pas longtemps donc euh... donc ça peut être sympa. Oula, le pattern du feu il a un problème sur le côté gauche, hein. il s'arrête là le feu, ça fait, ça fait, là, là ça fait, ça s'arrête. Bon. Voilà, voilà, la technique du viseur, dites-moi aussi si vous l'aviez. Je pense que là, il euh, n'y bah, a pas de viseur, donc j'imagine que tu es bien obligé de savoir où est le milieu de ton écran. Donc, de t'aider avec un petit truc sur ton écran. Voilà, donc ma souris pour moi. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, on se dit salut, à bientôt, et d'ici, ben, très vite. Salut